On y va Mais il voulait pas lui. Mais oui on avait dit qu'on le laissait donc il est con. J'aime bien, je me lance direct et puis il y a personne qui bouge. Tanguay, dis-moi pas toi Si c'est toi je pleure. S'il te plaît, c'est pas toi. Please, dis-moi que c'est pas toi. J'ai vu tant il est passé par le bas. OK. je <rire> <rire> suis toujours le même. Mais Euh, ils vont trouver mon gorge, j'espère. C'est un boquet, c'était un très boquet. Nickel. Mais les mecs, je suis en plein milieu du... les mecs... <rire> Ils ont mis 30 ans à le trouver euh, Je suis sur le ouais. Kaya... Okay, bah bien, <rire> du coup... Tant que je te laisse parler mais, mais j'ai mon, mon hypothèse qui est très probable et je pense que tu as la même. Ok, <rire> euh, en gros <rire> le corps était... Euh, au niveau de... On dit Quand on voit un réacteur de gauche... Il était genre euh, juste au-dessus de la porte d'Electric C'est le truc du fuel, normalement Ouais, le fuel, c'est ça, ça ouais. le traître Il était sur le fuel et on le voyait depuis la cam Du coup, moi, je l'ai vu à la cam et je suis allé dans le report PCDR, mmh. tu m'as vu pas, la ah, cam Ouais, alors, j'ai vu la même chose que toi, Tang euh... Par contre, du coup, vie Sale traître oui. Quand t'es entré avec nous, Electrical <rire> T'as pas vu le en fait, y a pas eu le de report qui s'est allumé v, Non, c'est pas vie, mec Parce que je crois qu'il y avait les lights quand t'es entré C'est pas vie bah oui, s'il y avait les lights, il a pas pu le voir. C'est pas Alors, il s'est peut-être allumé par contre. J'ai une disque à la à gauche parce que j'ai deux écrans, donc t'as peut-être pas fait attention à la C'est une excuse un peu facile, ça, je trouve. Ouais, je sais, mais je suis mais quand Mais attends, moi je veux savoir. Il s'est fait mais après, je venais d'en dessous donc... Quand on est rentré. Quand on est rentré. Enfin, quand lui est rentré, les lights, elles étaient éteintes ou allumées Je me souviens plus. Moi je venais pour les fixes alors franchement j'ai un doute parce que j'étais je sais pas si sur... on venait de les rallumer pour quand moi, ou pour moi il était, était déjà rentré il était au dessus de la porte quand on les a rallumés. parce ouais, que je t'ai laissé possible. faire je t'ai laissé ouais. faire je suis sorti des lights et du coup euh, j'ai j'ai il, rentré... il était là enfin il était juste au dessus de la porte quand euh, on a... écoutez -moi, écoutez moi quand je suis rentré les trucs ont été finis est-ce que c'est un Il... message subliminal venu de l'au-delà <rire> Il y a une possibilité pour qu'il ça... l'ait pas vu, mais, mais bon. Ouais, je venais en bon, dessous, après... du coup j'étais en dessous de la porte. Je sais pas si c'est la... pixel frame, mais... vrai oui. moi j'ai une autre théorie, après ça reste une oui, théorie oui. je me dis. Tiens. Là, Titi, il a un peu douillé quand on lui a demandé si les lights étaient allumés ou pas. Moi, je me demande, est-ce qu'il n'aurait pas la vision imposteur Et donc, il ne saurait pas répondre à cette question-là, parce que oui, forcément pour lui, il l'a vu, mais il ne peut pas dire si Non, mmh, mais en même temps, on était en train de les, ah, on était en train de les Alors... fixer à deux. Donc Allez, des ton mail ouais, Il était sur que... le truc des fixes, donc euh, je pense pas que là, ce soit Titi, lui. il sourit beaucoup, donc je subsomme d'être menteur, parce que quand il ment, il sourit beaucoup, puisque je le connais assez bien pour ça. Oui. Et, Et tu, tu voilà, le vois non non il me va pas sourire mais c'est vrai que ma voix elle change un peu quand je souris Mais non <rire> Alexis cette fois, cette fois je m'en parle euh, En gros donc tu vois je suis descendu je, joue, je suis descendu au 2 je, je sais plus avec qui j'étais au stream deux. pas euh, Enfin bref je crois que c'était avec toi d'ailleurs Bref ensuite je suis remonté au light avec Tang allez. Euh, Donc j'ai fait les lights mais le temps que je sorte Vy avait peut-être le temps de rentrer C'était Vy qui était en bas avec nous au 2 je crois euh, non, là, non, moi je crois que j'ai vu machin non un truc, genre vraiment non. Ah, c'était machin truc je suis allé à O2. Ok, ouais. okay. excuse-moi, excuse-moi. Je suis jamais allé à O2 Mais ouais, que... voilà. Mais... Bah, du coup, c'était qui qui était arrête, en bas à gauche avec nous Mais arrête, je suis pas fou. Bon, alors c'est toi, moi, Tang et Et je suis là. Titi, Ti, moi je t'ai rejoint, je t'ai rejoint, je t'ai rejoint au 2, il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord, hein. Pour moi, c'est machin truc. Sinon, Kaya, il est mort où Bah, c'est Kaya. Ah, ah ouais, que... ça devait être Kaya. Autre chose, ah, pas... c'est que c'est peut le peut si pas pas Kaya, s'il est mort. cest à dire la bouche j'ai vu Corwin sortir de de specimen <rire> quand moi j'arrivais à Admits pour euh, check. Bah, de... je l'ai <rire> pas vu à, à, à gauche pour moi, de... Kaya, je pense qu'il y en a un. Pour moi, Corwin a tué Kaya et Titi, tu Non, j'ai tué personne specimen. non pour moi c'est MJ pour moi c'est vie. Après vous faites ce que vous voulez. Mais bande de nu. Alors, les deux qui me rotaient et bande bon, okay. de téléphone, les téléphone aussi. Please. Please. Il y a un kill et c'est bon, c'est fini. Vas-y, je ne même pas mes quêtes, moi. Please. Moi, moi, mais là, moi, je suis un posteur. Je m'en fous. Je kill n'importe qui. Moi, je ne le fais pas propre. Il hein, y a un kill, c'est fini. C'est fini, les mecs, là. faire kill sur une connerie oh, bah... Cool, please. Cool, oh tant hein. que tant que tant moi j'ai moi, moi, moi, moi j'ai j'ai kiffé qu'il a j'ai kiffé mon kill à l'essence. C'était un très beau kill. C'était un très beau kill, mais tu restes un traître, s'il te plaît. Juste par contre j'aimerais savoir parce que à mon avis c'est c'est qui a fait le kill au-dessus d'Electrical. Non c'était moi. Ah oui. Mais bon, c'est moi, moi mais ça faisait, ça, faisait, ça faisait déjà ça faisait, déjà... Ah, ça faisait une plombe ouais bah, j'ai le temps de passer par en bas j'ai le temps de passer par O2 en fait j'ai le temps de passer en bas en fait il en... a fait au début des lights en ah, fait Christian ouais. on est d'accord le gif que t'as mis sur mon euh, gueu c'était un message non pas du tout je voulais juste troll. <rire> Quand je l'ai vu ça, je me suis dit, on est en train de se faire brain par Tang et Titi là. Alors, tu te faisais brain par Tang, effectivement, mais pas Titi. Titi n'avait rien à voir là-dedans, je suis désolé, Titi. Eh, vie par Si, du coup, il a vu le corps quand même en haut, mais. Mais il a subi ça.